Ah, tu manques de jus pour grimper là je pense même. <rire> ouais ouais, Comment à me faire mal pour rien. Allez go, direction de direct la plateforme. Vous arrivez sur la plateforme là ou pas là Ouais. Ouais. Il y avait une espèce de montée là déjà là, on est 4 là. T'avais quelque chose épique J'ai qu'il y a un vie. Oh putain, je suis OK Et là, arrive, ça y est. Allez, on s'en occupe, c'est un champion. Ah oui, c'est la base, t'as raison. Il est où Il est pas là, hein Et... Si Contact Bravo Ils sont beaucoup là. Oh, ah, ils sont là, oh là là oui, Oh putain, oui Putain, je me casse. Il cher. Oh, pardon. On a dans le dos, mais je sais pas ce que c'est. dit. Ecoutez, j'ai jeté le de ces trois là, ils sont tous là. Pardon, le plus. Les rapides, on passe en D4-C4. Putain, base de merde. Putain, il en plus. Ça sert à rien, on ne pas qu'on va les aider. Il y a la base qui Il y a quelqu'un aussi. Il y a la base qui la base la base, j'ai une hôtel. Qu'est-ce qu'il me tire dans le dos là À quoi Fais gaffe. désolé. Il est où là Non, là, là, là, prends ce qu'il me voit. Burst. Hein. Hey. Le Jagger India, 53 3. Ouais, je sais, ouais, c'est moi qui l'avais bien dernière. Okay. Ah bah on en a pas <rire> Sinon, non, on sait. Ouais, on en non, non, non, non, non, non, pas dans les yeux. Allez, il y a une main. Je suis au-dessus. Ah, ah, ouais. hein. New target acquired. Et il y a le chariot. New target acquired. pas voter en C3. Euh non. New target. On, acquired. va essayer de le. Vas-y, dès que je te dis qu'il me focus, tu vas dessus. Il est où là target acquired. Donc, Elle est là, toi es Vas-y, tu dessus. Vas-y, focus. Et qui se retrouve sur toi, tu l'as dit. J ai. J ai J ai. Target New Target, Trash, je acquired. Oh. Oh, c'est Banman qui me tue Il y a un con qui me de louche, je sais pas, est qui putain, putain. c'est Mais pas moi, aussi, promis. Il quoi Oh, t'as déjà mis... Oh putain... À gauche, à ta gauche, à ta gauche, tu vois pas Non, je l'ai pas vu. Et puis il va aider sur Nova. C'est pour ça que moi je mets à mes guillemets. Ah, je comprends. Target destroyed. Target acquired. Left torso critical damage. Heat level critical. va au niveau de la base, va t'aider de monter comprends toujours pas pourquoi on s'obstine à monter cette plateforme à chaque fois. Enfin, euh, on se prend en étau, on se fait défoncer, je sais pas comment on monte là-dessus. Target acquired. Warning incoming missile. Bah, mais va t'aider de la base. Warning incoming. On va marcher tu, tu as pas de farine. Là la base. Et fais toi Yen, aider de Lucie. right lag critical. On va mettre les laser On va de laser. Oh, le Mais <rire> oh, qu'est-ce